Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à attendre. Aujourd'hui, on va découvrir comment bien attendre. t'attends mal merci d'avoir suivi ce tuto sur euh, attendre euh, voilà j'espère que ça vous a plu et que vous aurez appris beaucoup de choses euh, et puis on se dit à bientôt pour un nouveau tuto